Hello les amis, ça y est, je suis arrivé à Londres. Je vous laisse voir cette vue. On est au Queen Elizabeth Center. Et euh, c'était là où on était au Youpreneur Summit. C'est juste qu'on a dans un groupe en haut. allez Et du coup, euh, bah, je vais vous dire pourquoi je me suis inscrit à, à un nouveau mastermind, un troisième mastermind. Euh, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit en fait. Déjà, le, le programme, euh, le matin, on est donc il y a environ euh, 8 tables de 6 et euh, il y a 3 fois 30 minutes où chacun euh, des personnes qui seront euh, sur cette table vont euh, présenter quelque chose pendant 30 minutes, un hein, hot seat. Donc un défi sur lequel on aimerait avoir besoin d'aide et moi ce que j'ai présenté c'est... Euh, ma capacité à manager une équipe parce que je sais que euh, c'est ça qui m'a permis de progresser en 2019 et que si en 2020 je veux atteindre mes objectifs, je peux pas le faire sans mon euh, équipe. Du coup, euh, bah, ils m'ont donné plein plein d'idées, ils m'ont fait réfléchir et euh, bah, c'est des choses que je vous euh, ferai réfléchir. Donc, je pense que quand on atteint les 100 000 euros de chiffre d'affaires, on ne peut pas aller à l'étape d'après sans équipe, sans avoir des compétences managériales, c'est juste indispensable donc là pour le moment j'ai Mamadou qui m'aide, j'ai Valiso qui nous rejoint je vous la présenterai plus tard, j'ai Gotha qui travaille avec moi temps partiel euh, j'ai Claire aussi qui nous a rejoint, j'ai mon épouse euh, qui m'aide et euh, bah, tout ça, ça se fait pas automatiquement, c'est pas tu, tu places pas les gens et puis euh, chacun va faire son boulot et j'ai un rôle de leader à jouer et donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc là, on va y retourner, il y aura d'autres hot sites, on aura aussi une invitée qui sera Emile Dino euh, vraiment quelqu'un très connu aux états unis qui vient des états unis il euh, y a Chris Ducker qui nous a fait réfléchir et travailler sur euh, un classeur qu'on a reçu que je vais vous montrer avec des objectifs à écrire, le bilan de l'année dernière. Bref, euh, plein d'introspection qui nous aide à, à réussir. Donc c'est euh, indispensable pour moi on me posait la question euh, pourquoi je me suis inscrit à un troisième mastermind. En fait, si je pouvais m'inscrire à 5, 10, je le ferais parce qu'on n'a pas toutes les solutions soi-même. Et lire des livres, c'est une bonne chose, mais euh, je pense qu'à un moment donné, on a besoin d'interaction de gens qui nous font réfléchir. Acheter une formation en ligne, c'est une, une bonne chose, mais on a besoin d'interaction. Là, durant la demi-heure de conseils qu'ils m'ont donné, ils m'ont fait réfléchir sur des trucs que euh, je savais plus ou moins, mais ça n'a pas même, le même pouvoir quand c'est quelqu'un qui nous dit. Et en plus, c'est hyper inspirant. Émotionnellement, on se dit « Tiens, mais lui, il me donne ça. » Et il n'a pas l'air d'être quelqu'un qui est un bon manager, mais c'est un bon manager. Elle, euh, elle n'a pas forcément un gros business, mais elle a des compétences managériales. Et on se dit, ah, mais tout ce que j'ai lu là dans les livres, en fait, euh, bah ouais, c'est évident quoi. Et bon bref, les interactions, ça rend les choses plus réelles. Je voulais vous montrer mon petit badge de YouCuppreneur Incubator et je vais vous montrer le classeur. Donc, il faut que je retourne parce que c'est la fin de la pause. Ça y est, c'est terminé. On a fait un exercice sur 90 jours qui était de fixer trois intentions. Et j'avais jamais fait ce genre d'exercice. C'est une intention sur les ventes et marketing. Une intention sur notre développement personnel une intention sur la partie, du, quel héritage on veut laisser. C'est profond. Hein et euh, bon moi, pour le coup, j'ai mis euh, 5000 participants au sommet virtuel sur pour le, le marketing. Euh, j'ai mis euh, euh, m'améliorer à la guitare parce que j'ai commencé des cours et je suis vraiment au début et de donner, je suis en train d'en réfléchir encore. 1% de mon chiffre d'affaires euh, les verser en fait comme prêt sous forme de micro-crédit. Ok, je vous en reparlerai. Bref. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que son truc, c'est qu'il y a 12 semaines et pour chacune des intentions, il y a 4 semaines sur les 90 jours où on va mettre le focus sur ça. Donc, on a tous eu beaucoup de mal à comprendre ça. En gros, c'est pas. Trois objectifs sur les 90 jours, chose que, auxquelles j'ai l'habitude, c'est ok, c'est mes trois intentions, c'est pas la même chose que des objectifs, et c'est pendant ces quatre semaines spécifiquement, je vais mettre un peu plus le paquet. Bref, ouais, si c'est un peu fou pour vous, il n'y a pas de problème, je vous ferai un retour sur euh, si ça a marché ou pas. En tout cas, voilà, c'est un super événement. Euh, je rentre ce soir, donc là je sais pas ce que je vais faire, je vais traîner euh, pour de la famille ou j'ai du travail aussi, donc euh, je sais pas, je vais voir en tout cas c'est un super moment, et donc je reviens en avril et euh, bah dites-moi si vous avez des questions en commentaire, si vous avez des réactions n'hésitez pas, et je reviens en avril pour, ce sera tous les trimestres donc si vous voulez que je filme, ou que je vous dise euh, des choses pour la prochaine fois, bah, n'hésitez pas puis, si jamais vous voulez nous vous rejoindre à nous c'est uh, youpreneur incubator et si vous voulez joindre mon, mon mastermind je vous mets le lien aussi en dessous allez ciao ciao